Nous apportons d'abord un savoir-faire extrêmement recherché sur l'école française en matière d'urbanisme et de planification urbaine. Il y a bien un urbanisme à la française qui fascine jusqu'en Chine. Toutes les villes qui bougent porteuses de projets ambitieux nous intéressent. Tanger, comme chacun sait, est une ville qui est une porte d'entrée dans la Méditerranée, notamment pour la logistique. C'est aussi un territoire qui accueille un développement économique, notamment industriel, de premier plan, en articulation avec l'économie européenne et mondiale dans le détroit de Gibraltar. C'est une ville où surgissent énormément de temporalités, donc on peut aussi bien se sentir à la période mythologique de l'île de Calypso, d'Homère, de l'Odyssée, etc. et en même temps être appelé à l'ordre par un super tanker qui passe dans le détroit. C'est une ville est en train de se connecter avec euh, le reste du territoire euh, marocain. La ville euh, est ancrée sur un territoire euh, rural euh, extrêmement escarpé, euh, très caractéristique du lieu de la Méditerranée, avec une agriculture euh, traditionnelle. Un site qui est aussi très beau parce qu'il est très vallonné. Donc en fait, la ville... Bon, elle occupe la baie, mais en fait elle s'étend sur toutes les collines autour. C'est précieux, c'est beau en fait, on a beaucoup de vues sur ces collines. Tanger est une ville qui a toujours été tournée sur le monde. Une ville et un territoire dans lequel les enjeux économiques sont de premier ordre. Alors, enjeux industriels et de transport et de logistique, mais également enjeux de tourisme puisque nous sommes sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, avec des Médinas qui ont une importance patrimoniale très importante la ville se transforme, se refait une beauté sur le front de mer, s'étend sur tout l'arrière-pays. Aujourd'hui, en fait, euh, après euh, un certain nombre d'années, un peu en distance par rapport à ça, un peu à l'écart, elle est en train d'opérer ce basculement justement et de, de devenir cette ville-monde de manière très très accélérée. On a un site naturel qui est très beau. Euh, la, la campagne, euh, l'arrière-pays est magnifique. Euh, et cet arrière-pays, il est malmené par la multitude des constructions qui sont assez éloignées les unes des autres. Il y a eu ce, ce changement de morphologie et l'émergence de, de nouvelles usines, de nouveaux quartiers. Énormément de quartiers en fait qui sont construits sur ces prairies qui environnaient la ville. Il y a plusieurs grands projets importants comme Tangemed 1, Tangemed 2, plusieurs zones d'activité. L'activité franche, installation de Renault, la gare TGV avec une nouvelle centralité, le premier TGV au Maroc et puis en Afrique, le déplacement de l'ancien port, la création d'une marina, donc tout ça face à une médina qui est quand même ancienne. Et du coup, il faut garder l'œil sur cette dynamique pour mettre un peu de cohérence dans le développement. On est chargé de réaliser le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme. Du grand Tanger, de la grande région de Tanger. L'élan qui est donné par l'essor de la ville, euh, il mérite d'être contrôlé, maîtrisé, pour ne pas euh, écraser en fait ces espaces naturels, ces milieux, ces richesses qui existent en fait, qui donnent aussi une attractivité au site. Connaissant bien le contexte marocain, son évolution, ça nous permet quand même d'apporter de, de, des réponses adaptées euh, au contexte local. Et le travail de l'IAU va évidemment consister à planifier. Le, le développement et en particulier à articuler euh, les grands axes du développement international avec euh, les équilibres euh, régionaux. Il y a beaucoup de concertations avec les acteurs locaux, avec les associations, donc c'est une construction collective d'une vision qui sera traduit par la suite par ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement urbain, qui est un document réglementaire pour l'urbanisme. Mais en amont, nous, on élabore un vrai projet de société, un vrai projet de développement durable. Il y a quelque chose de l'ordre également, de l'acceptabilité. Il va falloir euh, assurer une répartition, on va dire, plus ou moins équilibrée des richesses, maximiser les retombées euh, économiques pour que euh, la population en profite. L'exposition est un peu décalée par rapport à, aux grands projets euh, de Tanger comme métropole euh, de rang euh, au minimum méditerranéen, voire international. Mais c'est aussi euh, donc notre vocation d'être un lieu où le public peut venir euh, sur des thématiques euh, urbaines. Tanger en fait partie. Une grande partie de mon travail est basée sur euh, la captation euh, photographique de paysages et de lieux euh, qui sont en grand changement. Une capture de fragments. Euh, sur place, que je peux ensuite euh, représenter dans un autre contexte. J'ai commencé à prendre en photo euh, tous ces changements euh, et ces panneaux qui indiquaient ces changements, et aussi des panneaux vides qui dataient d'avant ces changements. Donc on a un moment où il se passait un peu rien, et puis tout d'un coup il s'est passé un grand bouleversement dans, on va dire, euh, la voirie, etc. Et ensuite s'en est suivi l'explosion d'une bulle immobilière euh, liée à la spéculation foncière. Et là, euh, on fleurit euh, des panneaux d'immobilier qui racontent assez bien le fantasme de ville aussi qui est, qui est véhiculé par les panneaux, euh, avec toujours un vocabulaire autour de la verdure, de l'idée du jardin. Enfin voilà, c'était des choses qui m'intéressaient euh, sémantiquement aussi. Les nouveaux quartiers, les quartiers neufs de la ville, construits sur des terres arables extrêmement riches, avec un biotope euh, absolument euh, magnifique. À peine les immeubles étaient édifiés et pas encore terminés, que déjà ces quartiers prenaient vie et aussi par la prise de possession d'espaces de, de terres arables en dehors de tout programme, de manière euh, autonome et temporaire, par des habitants. Ce sont des jardins de thé, d'herbes qui sont utilisées dans le thé, souvent condimentaires, de menthe, d'armoise. Et euh, les habitants, pour avoir discuté avec eux, sont bien conscients que ce n'est pas leur jardin, mais qu'ils cultivent là un jardin pour partager avec les autres habitants. Donc du coup, euh, j'ai vu dans cette prise de possession de l'espace un signal faible de ce qu'on pourrait imaginer aussi dans l'évolution urbaine des villes de demain. Ce terme est emprunté à un écrivain, un poète qui s'appelle Emmanuel Ocar, qui a énormément écrit sur Tanger et il parle d'une posture d'observation du paysage, en fait, de contemplation, une posture active de la perception que moi j'ai vue vraiment là-bas, parce que les habitants regardent ce détroit, ce paysage vraiment incroyable et ne regardent pas l'Europe spécialement. Enfin, en fait, c'est une fausse idée, on s'imagine souvent ça, mais en fait, ils regardent le détroit. En face, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que les Espagnols ou les gens qui sont en face regardent le Détroit aussi. Et ce qui m'a intéressée dans cette notion de Gober, c'était vraiment l'idée d'avaler, d'intérioriser une, une portion de paysage ou un instant, un instant de paysage. Magique. Oui. <rire> C'est une ville magique. Vraiment.